Le sujet de mon exposé, c'est, euh, enfin, il, il m'a été proposé, hein, euh, c'est la nation. un vaste sujet, qu'évidemment, on n'aura pas le temps de traiter dans un espace de temps aussi court, mais euh, je crois tout à fait utile et même nécessaire, car, euh, comme le nom l'indique, euh, c'est dans le cadre de la nation que les nationaux, que les patriotes, il y a une petite nuance sur laquelle je ne m'étendrai pas, mènent la lutte parfois héroïque et souvent incomprise qui est la leur. Une lutte que nous devons mener aujourd'hui contre des forces extrêmement puissantes, euh, aussi bien idéologiques qu'institutionnelles, je pense à la dérive très inquiétante que j'ai vécue, contre laquelle je me suis battu, mais dans une minorité, une minorité qui heureusement ne cesse de croître, et dont j'espère qu'elle va pouvoir bientôt renverser la table, je veux parler de l'Union européenne. Je parle aussi, évidemment, de ce que l'on appelle, d'un terme général, le mondialisme, ou comme disent les anglo-saxons, le globalisme, et qui se manifeste notamment par euh, la dictature de l'indifférenciation, comme l'a appelé très justement un auteur, euh, c'est-à-dire la euh, volonté idéologique d'aboutir à une société euh, qui abolirait les différences... Le précédent orateur vient d'en parler de façon remarquable, les différences ethniques, mais aussi les différences nationales, les différences familiales, les différences euh, jusqu'aux différences de sexe, euh, et, et, et, et pour aboutir à une société en, prétendue égalitaire, en réalité véritablement totalitaire. Alors pourquoi la nation Pourquoi défendre le cadre de la nation Ceci requiert quelques explications, euh, euh, car euh, quand on dépasse euh, le stade des rythmes des, des injures, des insultes, dont on a abreuvé euh, le, cou le courant politique que je, que je représente, euh, on lui reproche. Son nationalisme. « Le nationalisme, c'est la guerre !» C'était écrié François Mitterrand à l'époque dans un discours non dépourvu de talent, dont j'ai été le témoin, puisque je l'ai entendu au Parlement européen, qui résonnait dans cet hémicycle comme son chant funèbre, car il était très proche, il était pr très proche de sa fin. Euh, Mitterrand a été plus lucide sur à la fin de sa vie sur d'autres <rire> sujets que sur celui-là, euh, je peux d'ailleurs narrer une, une, une anecdote. C'est qu'à l'issue de, ce, de ce discours, le, le préfet de Strasbourg avait évidemment organisé une réception dans le magnifique hôtel qui est celui de la, de la préfecture, avec une salle de réception qui peut accueillir 1000 personnes et qui en accueillait presque autant. Et, et euh, Jean-Marie Le Pen me dit, euh, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas Bon, après tout, puisque nous sommes invités, allons-y. Bon, et nous y allons. Évidemment, nous ne nous trouvons pas dans un milieu particulièrement amical, mais enfin, la courtoisie dite, je ne sais pourquoi, républicaine, parce que euh, je préfère parler de la courtoisie française, on fait que euh, euh, nous sommes là à, à boire un coup et à, et à prendre quelques petits fours. Et euh, euh, on se trouve en face de Robert Ersan. Robert Ersan, ça ne dit pas grand-chose, je pense, à la plupart d'entre vous. C'était un type qui était député européen, un, euh, un peu fatigué déjà à l'époque, et, et qui, mais qui a été le propriétaire d'un euh, de, enfin, des plus importants groupes de presse français, et notamment propriétaire du, du Figaro. n'est pas rien. Et qui nous, nous, nous traitait avec sympathie. Donc on est là tous les trois. Ersan... Ersan, euh, Le Pen et moi. Et moi, je suis un petit peu en retrait. Et voilà, voilà Mitterrand qui arrive. Donc, un peu, un peu de remous. Et puis, les types chargés de sa sécurité, très professionnels, avec oreillettes. Puis, j'entends, j'entends, j'en qui dit Attention, attention, il se dirige vers les députés du Front National. Bon, les députés du Front National, c'était Le Pen et moi. Hersan et n'était pas du député du Front National. Non, bien sûr. Et effectivement, Mitterrand fend la foule et va droit sur nous et se plante devant hersan tellement médusé, qu'il n'arrive pas à articuler un mot, et Mitterrand, ironique, lui dit « Eh bien, vous ne me reconnaissez pas ?» Bon, et... Euh, <rire> et euh, la conversation s'engage, la conversation s'engage, et euh, je m'autorise à dire à Mitterrand « Écoutez, Monsieur le Président, le nationalisme, c'est la guerre », quand même, lors du euh, siècle écoulé, on a on, beaucoup plus tué encore au nom de l'internationalisme que du nationalisme. Et Mitterrand, ironique, euh, se borne à nous dire « Je vous ai bien eu, n'est-ce pas ?» Voilà. Donc, je pense qu'il n'y croyait pas euh, plus que cela. Mais enfin, euh, c'est vrai que euh, d'autres diront à l'encontre du nationalisme qui est dépassé en arguant à tort ou à raison, et souvent de façon exagérée, de, euh, euh, du caractère de plus en plus planétaire de certains problèmes. Alors un, un thème qui est la bouteille à l'encre et que je ne traiterai pas évidemment aujourd'hui, c'est celui du réchauffement climatique, qui donne un prétexte fantastique pour appeler à une gouvernance mondiale, naturellement. Euh, mais il est vrai. Et euh, Paul Valéry avait déjà noté dans sa célèbre phrase « Le temps du monde fini commence ». Oui. Euh, euh, pour la première fois au, au début du XXe siècle, on assiste à un monde fini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de terra incognita. Euh, tout a été balisé, en quelque sorte cartographié, les moyens de transport vont jusque dans les coins les plus reculés de, de l'Amazonie ou de, au fin fond de la forêt africaine et le, on, on, on perçoit bien qu'il existe une solidarité qui devrait être naturelle entre, entre les nations, des moyens de communication entre les hommes et qu'un certain nombre de grands sujets deviennent, euh, prennent une dimension planétaire. Et... Euh, c'est ce que constate Valérie, mais qui ne pensait pas pour autant que les nations fussent dépassées. Car euh, si on se borne à l'observation des faits, on doit con constater qu'en dépit de toutes les tentatives d'organisation internationale, heureuses ou malheureuses, Société des Nations, ONU et, et tout ce qui, ce qui les accompagne, le XXe siècle a été celui de la revendication nationale et de la satisfaction qu'elle a trouvée. Il n'existait en effet au XIXe siècle qu'une trentaine d'États reconnus... Alors l'État, c'est pas exactement la même chose que la nation, c'est entendu, mais là encore, je n'ai pas la possibilité de traiter de toutes les nuances. Il n'existait au XIXe siècle qu'une trentaine d'États reconnus sur la scène internationale, dont pratiquement la moitié issus du démembrement, de l'Empire espagnol des Amériques. Voilà, bon, il y avait, voilà une quinzaine d'États principalement européens, l'Amérique du Nord, bien sûr, les, les, les États-Unis d'Amérique, et puis le, le, le, le reste, c'était les États d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, issus du démembrement de l'Empire le espagnol. Et tout ça, ça fait une trentaine d'États. Quand vous voyez les conférences de l'AE, les premières conférences de l'AE, c'est de cet ordre-là. Il en existe aujourd'hui... Alors, je suis allé vérifier hier soir, quand même, pour ne pas dire trop de bêtises. Je disais, je disais 250. Non, c'était un peu trop. Euh, il en existe à l'ONU. Il y en a 193 qui sont représentés, plus deux observateurs, le Vatican et la Palestine. Voilà, ça fait 195. Mais si on ajoute les micro-États, on arrive à 220. Bon. Donc disons 200, il en existe aujourd'hui donc 200, et le nombre, ce nombre s'était accru justement au cours des dernières années. Les évolutions politiques de cette fin de siècle l'ont montré. Dès lors que le point de la dictature implacable du communisme s'est relâché, les fédérations artificielles qui tenaient euh, des peuples prisonniers et qu'admiraient tant d'ailleurs les, euh, les actuels, euh, nos, nos adversaires actuels, nos contempteurs, bon, euh, ont explosé. L'Union soviétique a disparu. Union forcée, aujourd'hui enfouie dans les poubelles de l'histoire, que Lénine promettait aux adversaires du communisme. Quinze nations ont repris leur liberté dans le cadre de quinze États désormais indépendants y compris des nations qui avaient fait autrefois partie de l'Empire des Tsars, comme par exemple les Pays-Baltes ou l'Ukraine. Alors je sais bien qu'il subsiste un problème conflictuel entre l'Ukraine et la Russie, mais il n'en reste pas moins que euh, l'Union soviétique, Fédération artificielle, a disparu et 15 nations ont repris leur liberté. La fédération yougoslave, qu'admiraient tant euh, nos gauchistes de salon, hein, c'était un des modèle pour euh, des gens comme Rocard, le PSU, etc., l'autogestion. Euh, et la fédération yougoslave de l'époque de Tito n'existe plus. Les Croates, les Slovènes, les Bosniaques musulmans, les Macédoniens se sont séparés des Serbes, comme les Slovaques se sont pacifiquement, heureusement, eux, euh, séparés des Tchèques. Et comme les Québécois se seraient séparés de, du reste du Canada britannique si euh, ils n'avait perdu le référendum d'indépendance à cause de l'immigration, précisément, et notamment de l'immigration venant d'Haïti, venant d'Afrique, etc. Voilà. Euh, et les Québécois avaient réussi à maintenir leur identité nationale grâce à ce qu'on a appelé la guerre des berceaux, c'est-à-dire des familles extrêmement nombreuses, et ils ont été, euh, ils ont été privés d'indépendance par l'immigration et par la dénatalité, euh, eux qui n'avaient dû leur survie précisément en tant, en tant que nation, en tant qu'entité euh, culturelle, spirituelle, euh, précisément par le don de la vie. Inversement, inversement, par rapport à ces scissions, quelque sorte, ces, ces récupérations d'indépendance, euh, il y a eu des fusions. Une nation comme l'Allemagne, longtemps écartelée par le communisme, s'est réunifiée sitôt l'effondrement du mur de béton et de barbelés et de mort, édifié pour la diviser. Alors ça aussi, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai pu faire des choses assez variées. Et, et je, je, contrairement à Sarkozy, qui a prétendu qu'il y était et qui n'est arrivé que trois semaines après, moi, j'étais à Berlin le 9 novembre 1989, au moment de la chute du mur. Mais un peu comme Fabrice à, à Waterloo, euh, tel que le raconte Stendhal, je n'ai rigoureusement rien vu. C'est assez, assez paradoxal. Je, je me permets aussi de, de, de raconter cette anecdote. J'étais à l'époque membre de la commission juridique du Parlement européen, présidée, tout, tout ça est un symbole, par le comte von Stauffenberg, le fils de l'officier qui avait essayé de tuer Hitler. Bon. Et euh, les commissions se réunissaient normalement à Strasbourg ou à Bruxelles, dans les lieux de travail. Mais une fois par an, elles avaient le droit d'aller euh, dans un autre endroit de l'Union européenne de leur choix. Et le comte von Stauffenberg avait évidemment plaidé pour Berlin, où on sentait quand même un frémissement. Déjà, il y avait des manifestations, il se passait des choses à l'Est. Bon. Et nous tenons, notre, pendant trois jours, notre réunion de la Commission juridique du Parlement européen euh, au Reichstag, qui n'était pas encore redevenu le Parlement allemand, lequel siégeait à Bonn, bon, en tout cas pour la République fédérale. Et euh, de la fenêtre... Je voyais les barbelés, je voyais le « no man's land », je voyais les croix euh, sur lesquelles étaient inscrits les noms de ceux qui avaient été tués en, en essayant de fuir le paradis communiste pour la liberté. Hein, le faux paradis communiste euh, pour, euh, pour, pour la liberté. Et euh, à la fin de cette réunion, il y avait un cocktail mondain, mais un député alsacien, centriste, enfin à mon avis plutôt plus fâcho que moi, euh, ce qui était Père à son âme, qui était un type charmant qui s'appelait Rayman, euh, me, me dit Est-ce qu'on n'irait pas voir un peu à l'Est ce qui s'y passe, euh, fort de la protection de nos passeports semi-diplomatiques Enfin, bon, pas de... très bien. Et, et effectivement, c'était plus tentant que les mondanités. Et donc nous voilà, nous prenons, nous prenons le, le, le, le métro qui s'arrête euh, net. Nous, nous sommes obligés de changer nos marques allemandes de l'Ouest pour des marques de l'Est, un pour un, alors que la valeur réelle était de 10 à 1. Et nous voilà à Berlin-Est. À Berlin et et je fais le, nous, nous, nous avisons un taxi, une modeste Trabant qui était le joyau de l'industrie allemande, dont on vantait les mérites même dans le Figaro. Bon, euh, sous la plume de M. Picapère, et qui, euh, l'antique la, la, la, la, la, la, Vespa 400, Brian Ballant était une Rolls-Royce à côté de la Trabant, qui était tout ce que euh, l'industrie euh, communiste avait réussi à produire, et, et que d'ailleurs les, les, les, les Allemands de l'Est qui avaient les moyens d'en acheter devaient, devaient attendre plusieurs années avant de pouvoir l'acquérir. Et nous voilà faire le tour de cette ville triste, laide, dans laquelle il y avait encore les stigmates de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a encore des façades avec des éclats de balles et d'obus qui n'étaient pas réparés. Et au retour, je sors euh, et nous sortons par le fameux Checkpoint Charlie avec les pots, les mitraillettes euh, euh, braquées euh, euh, sur nous, le miroir qui renvoie votre, votre, l'image de votre visage pour voir s'il ne trahit pas l'émotion d'un fugitif et euh, je sors, je me carapate je me retrouve du côté de l'ouest et je me carapate jusqu'à jusqu l'aéroport. Et euh, euh, j'appelle euh, mon épouse. Elle me dit « Où es-tu » Elle était habituée à ce que je, je balade pas mal. Elle me dit « Je suis à Berlin. » Elle me dit « Mais tu es à Berlin et tu, tu, tu as vu ce qui se passe à Berlin ?» J'ai dit « Non, qu'est-ce qui se passe à Berlin ?» Voilà. Et là ben, le mur était tombé. Et, je ne dis pas « Grâce à moi, je n'étais pas Jéricho, ayant abattu les, les murailles... » <rire> euh, euh, Josué, veux-je dire, ayant abattu les murailles de Jéricho, mais il, était, il, il avait été ouvert, parce qu'on dit qu'il est tombé. Il, il, les, les, les passages ont été ouverts dans la liesse générale, euh, euh, 20 minutes après mon départ. Voilà. Ben, ben, comme j'avais mon avion et tout, ben, ben, j'ai manqué, manqué cette occasion. Enfin, je peux dire que j'étais là le 9 novembre 89. Et bien, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Parce que ces deux moitiés de l'Allemagne. Et pourtant, en Allemagne, il y a une diversité, diversité que traduit le fédéralisme aujourd'hui, séparée pendant 50 ans. Et quand j'étais jeune... On me dit... D'abord, nous ne pensions pas qu'un jour, on verrait la réunification de l'Allemagne. Ne, ne pensait pas. Nous étions... J'étais, j'étais moi, totalement anticommuniste, primaire, secondaire et viscéral. Mais ce, ce régime paraissait euh, ancré dans le roc, indéboulonnable, et qui tenait dans ses griffes la moitié de l'Europe que les Américains lui avaient concédé à Yalta. Eh bien... Euh, et quand on parlait de l'Allemagne, on me disait Mais si, la réunification allemande, même si le communisme disparaissait, elle se ferait très difficilement. Elle se ferait très difficilement parce que, bon, bah, euh, euh, ce sont quand même des psychologies très différentes. C'est vrai qu'à Berlin, ce n'est pas tout à fait pareil euh, que la fête de la bière à Munich, quoi. Bon, c'est sûr. Mais. Euh, euh, en réalité, il n'a fallu que quelques mois, malgré toutes les difficultés incroyables sur le plan administratif, politique, économique, pour que les deux moitiés de cette nation, séparées par la force, se réunissent. Et euh, eh bien, si donc tant de peuples aspirent à se constituer en nation, et si presque chaque nation réclame pour cadre, ce qui pose parfois des problèmes, euh, la protection d'un État sous des latitudes et dans des conditions de développement les plus diverses, c'est donc qu'il doit bien y avoir, dans cette aspiration, quelques élément inhérent à la nature humaine. Euh, ce concept de nation, il est euh, régulé par euh, le droit international. Il faut bien euh, se rendre compte que dans notre civilisation, euh, il n'est pas si ancien que cela. Euh, Rome, qui était euh, impérialiste, on peut dire, même sous la République, expansionniste. Rome ne connaissait pas tellement le concept de nation, ou, ou plus exactement, elle connaissait le concept des nations, des nations qu'il lui fallait contrôler, soumettre, défédérer, pour lesquelles elle avait inventé le jus gentium, le droit des gens. Le droit des gens, terme qui aujourd'hui... Euh, terme qui, aujourd'hui, n'a plus du tout le même sens qu'à l'époque romaine. À l'époque romaine, le droit des gens, c'est celui, précisément, qui régit les relations avec les peuples qui, dont les habitants ne sont pas des citoyens romains, par opposition au civilis, au, au droit civil, qui, là aussi, n'a plus le même sens qu'aujourd'hui, qui est le droit des citoyens romains. Voilà. Euh, mais... Euh, euh, euh, Rome ne conçoit pas, en tout cas, des nations qui puissent euh, discuter avec elle sur un pied de stricte égalité. Voilà. Euh, la civilisation chinoise, qui est une civilisation extraordinairement brillante aussi, ne conçoit pas le concept de nation. D'abord, la Chine elle-même, Ch Chine en chinois, pour ceux qui font du chinois, « Chongkou », c'est le pays du milieu. « du milieu, du centre. Du centre de quoi Du centre du monde. Voilà. C'est-à-dire la Chine ethnique, peuplée par les Han, la Chine des 18 provinces. Bon. Premier cercle. Autour, il y a un deuxième cercle. Ce sont les provinces extérieures, peuplées de minorités ethniques. Je, je parle de la conception chinoise. Je ne la reprends pas nécessairement à mon compte. Minorités ethniques qui, parfois, d'ailleurs, ont envahi la Chine, lui ont donné des dynasties qui se sont sinisées. Je pense à la Mongolie, à la Manchourie. Alors, au, au malheureux Tibet, c'est le problème du Tibet, c'est qu'il est considéré comme une province extérieure. Bon. Au-delà des provinces extérieures, il y a des royaumes vassaux qui ont fait leur soumission à euh, euh, l'empereur de Chine, lesquels le traitent avec bienveillance. Le commerce avec ces royaumes est dissimulé sous le paiement du tribut. Ces royaumes apportent le tribut, en fait des marchandises, etc. On considère qu'ils paient le tribut à l'empereur de Chine. Lequel est, et, et ce qu'ils reçoivent en paiement, en réalité, c'est une récompense que leur offre l'empereur de Chine. Vous voyez toujours ce principe de, de subordination. Les royaumes vassaux, la Corée, la c'est-à-dire le Vietnam... Non, à un moindre degré, euh, euh, la Birmanie, etc. Et puis au-delà, ce sont les barbares. Alors les barbares, soit on les combat, euh, soit ils font leur soumission. D'où les problèmes d'ailleurs diplomatiques. Quand, euh, quand, les ambassadeurs, quand les ambassadeurs étrangers euh, occidentaux arrivent en Chine, euh, eh bien euh, on considère qu'ils viennent faire leur soumission. Alors, euh, donc, euh, on leur demande de se prosterner devant l'empereur. Ben, euh, le, le, le représentant de sa gracieuse majesté britannique ou du roi de Prusse, ou de, etc., ne peuvent pas se prosterner. Ils traitent d'égal à égal. Alors, on, on considère que ces, euh, que, que ces barbares sont très mal élevés. Pour, pour le, le, leur apprendre à vivre, on les coupe en morceaux. On ne va pas tout à fait, mais euh, un peu. Euh, enfin, on les, on, les, on les maltraite, en tout cas. Et, et alors, outrage dans la, dans la conception que nous avons de nations libres et égales, et donc nous envoyons des expéditions, et pour apprendre la civilisation aux chinois, on met à sac le palais d'été, etc. Et le malentendu, le malentendu a duré comme ça assez longtemps. Eh bien, euh, euh, cette conception de nations égales et souveraines n'existe donc pas plus dans la civilisation chinoise, qui est quand même la mère de toutes les civilisations de l'extrême-orient, je laisse l'Asie du Sud-Est et l'Inde de, de côté, hein. euh, euh, elle n'existait pas euh, à l'époque moderne, par exemple dans la conception marxiste précisément, la conception marxiste de, de, de la souveraineté limitée telle qu'elle avait été formulée par euh, ce qu'on a appelé la doctrine Brezhnev. Elle n'existe pas davantage dans la civilisation musulmane, qui est désespérément à la recherche d'une unification euh, de, euh, sous la tutelle du califat, c'est-à-dire du calife qui serait à la fois le chef religieux et le chef politique de l'ensemble de la communauté. Voilà, qu'il s'agit de soumettre, euh, le, tout, cela, tout, cela, tout cela est bien connu, da, Dar el Harb, Dar el da, L'islam est et, et, et, et, euh, l'un des problèmes du monde musulman, c'est précisément qu'il cherche désespérément, dé, désespérément cette, cette, cette unité par tous les moyens, y compris, à commencer évidemment, par la violence traditionnelle dans l'expansion de euh, cette civilisation. Le, le, con, euh, notre euh, nation, notre concept de nation, il est apparu, il est par conséquent plutôt exceptionnel. Et il est apparu dans cette Europe occidentale, petite péninsule dérisoire à l'extrémité de l'immense continent asiatique, mais qui est un foyer de civilisation parmi les plus brillants, certainement le plus brillant d'ailleurs, que le monde ait porté. Il apparaît en France aussi avec cette revendication d'égalité de la Francia occidentaliste, telle qu'issue du partage de l'Empire de Charlemagne, et qui fait dire aux légistes de Philippe le Bel que le roi de France est empereur en son royaume. Autrement dit, on ne veut pas de la soumission à l'empereur. Le roi lui-même, le roi de France, en son royaume, il est un empereur. Et par conséquent, il n'a pas à se soumettre à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est souverain, et cette doctrine de la summa potestas, c'est-à-dire de la souveraineté, sera... Euh, notamment exposé de façon magistrale par Jean Baudin dans son célèbre euh, livre « Des républicains euh, », de la République ou plus exactement de l'État, parce qu'il va de soi que Jean Baudin était euh, monarchiste, bien sûr. Euh, nous la voyons se concrétiser après des épisodes douloureux qui sont ceux des guerres de religion euh, et par les traités de Westphalie. Euh, les traités de Westphalie euh, sont fondés, euh, qu'on appelle traités de Westphalie parce qu'il y en avait deux, euh, signés l'un, je crois, à, à, à Münster et l'autre à Osnabrück, qui ont mis fin à la guerre de 30 ans, hein, en 1648, bon. euh, et qui établissent le principe du justum potentiae, potentiae equilibrium, du juste équilibre des puissances qui sera le grand principe politique que l'on doit précisément à la civilisation européenne. D'où euh, découle l'égalité des États, l'égalité des États, la souveraineté des États, autrement dit, car la souveraineté n'est rien d'autre à une nation que ce que la liberté est à une personne. Aucune ne peut soumettre une autre. Et aucune ne doit avoir la puissance de pouvoir écraser toutes les autres. D'où les luttes de François Ier contre Charles Quint et inversement la guerre de succession d'Espagne lorsque Louis XIV accepte que son petit-fils devienne roi d'Espagne et que les autres pays d'Europe ne craignent à ce moment-là euh, que euh, la France n'acquière une puissance trop importante. De ce principe de juste équilibre des pouvoirs va découler l'égalité des États. L'égalité. Hein euh, euh, alors, euh, par exemple, ça s'exprime dans le protocole. Dans le protocole. Euh, par exemple, euh, mesdemoiselles ou mesdames, par exemple, si vous recevez à votre table deux ambassadeurs, voilà, alors lequel devez-vous placer à, à, à votre droite Bon, vous pourrez peut-être penser qu'il vaut mieux placer à votre droite l'ambassadeur des États-Unis que l'ambassadeur du Nicaragua. Voilà. Eh bien non. Voilà. Vous allez vous... Fond... Et, et, et ça, c'est un problème qui a failli déclencher une guerre avec l'Espagne, par exemple, parce que les... il s'est trouvé malencontreusement que, euh, si vous lisez les mémoires de Louis XIV, il raconte tout ça, il en est très fier. Bon, on a l'impression quand même d'une querelle de cours d'école, un petit peu... Euh, révérence gardée pour Louis XIV, mais il est arrivé qu'à la cour de Londres, à la cour de Saint-James, arrive le carrosse de l'ambassadeur de France et le carrosse de l'ambassadeur d'Espagne. Et, et au, même, au même moment, embouteillage. Ces deux gentilshommes de, de, de, de haute lignée euh, sont des gens extrêmement polis et si ce n'était que deux, euh, ils céderaient la place à l'autre. Mais comme ils sont en représentation pour aller présenter leur respect... Au, au roi d'Angleterre. Aucun des deux ne veut céder la place. L'ambassadeur d'Espagne plus malin, euh, sort sa bourse pleine de ducats, jette les pièces d'or sous les pieds des chevaux du carrosse de l'ambassadeur de, de France et hop Comme ça, euh, la foule se précipite pour ramasser les pièces d'or, le carrosse de l'ambassadeur de France est bloqué et l'ambassadeur d'Espagne peut passer. Bon. Et arrive le premier. Et, mais c'est que Louis XIV ne l'entend pas de cette oreille. Il menace de faire la guerre pour cet incident. Et, et, et le roi d'Espagne, qui sait que son pays est militairement plus faible, est obligé de rappeler son ambassadeur. Mais pour montrer qu'il ne le désavoue pas, il le décore sur le de l'ordre de la Toison d'Or. Vous voyez, Vous voyez et, et, et ça, ça tient une grande place dans les mémoires adressées aux dauphins. Cet incident... Euh, Aujourd'hui, on a réglé le problème. On a réglé le problème. Si vous recevez le non apostolique, cest c'est-à-dire l'ambassadeur du pape, il est, dans les États catholiques, d'office le doyen du corps diplomatique. Voilà. Pour le reste, pour le reste eh bien, ce qui compte, c'est la date à laquelle l'ambassadeur a présenté ses lettres de créance. C'est donc son ancienneté de nomination. Vous voilà. voyez à quel point... Alors là, je, je parle des questions protocolaires... Mais elles traduisent, bien évidemment, une volonté euh, politique de, euh, de non-asservissement d'un État à un autre. Alors je prendrai juste un autre exemple, parce que je ne veux pas trop dépasser le temps, que j'ai bien connu quand j'ai euh, fait un service militaire un peu prolongé comme officier de marine. Euh, euh, par exemple, la question du salut en mer. Est-ce qu'il y a des marins ici à la question du salut en mer. Alors, euh, quand deux navires se rencontrent, ils se saluent. Alors comment se salue-t-on On abaisse le pavillon. Voilà. On abaisse le pavillon, on le remonte après, je vous rassure. Bon. Euh, on abaisse le pavillon et l'équipage est euh, au poste de bande, c'est comme ça que ça s'appelle officiellement, euh, c'est-à-dire aligné soit à bord, soit à tribord, selon l'endroit selon où se trouve. Le, le navire étranger que, que, que l'on croise, bon, le navire que, que l'on croise, l'équipage euh, est au garde à vous, les officiers saluent, le clairon sonne. Bon, très bien. Voilà. Alors, euh, sauf problème, c'est que qui salue le premier Alors, pour ça, je peux vous dire, il y a eu des contentieux qui ont duré presque des siècles. Parce que euh, là, le Danemark voulait être, ou la Suède, je ne sais plus, voulait être saluée les premières en mer Baltique. Euh, là, Grande-Bretagne voulait être saluée la première en mer du Nord. La France voulait être saluée la première un peu partout, etc. Bon, et, et, et, et, et là, vous avez des récits. Vous avez des récits hein, où euh, un navire français rencontre un navire espagnol et. et euh, le, le, le, le commandant du navire français fait le récit. J'envoie envoie une chaloupe avec une enseigne de vaisseau pour prier le commandant du navire espagnol de bien vouloir saluer le premier. Le, le, le, le, le commandant du navire espagnol, dont euh, Enrique Lopez dit quelque chose, euh, dit que euh, si ce n'était que de lui, euh, ce serait bien volontiers, mais qu'il a des ordres formels du, du, du roi son maître de ne pas y procéder. Y procéder. Et euh, bon. On, on, on, on récupère on récupère l'émissaire et on ouvre le feu voilà hein, alors, premier. Euh, voilà, la première salve, euh, j'ai dématé, euh, je tuais 50, tuais 50 euh, marins, il ripostèrent, j'ai eu, eu la douleur de perdre à côté de moi le lieutenant de vaisseau de Clermont-Tonnerre, la tête emportée par un boulet de canon, etc., on riposte et tout. À la fin, le navire espagnol n'en peut plus, il dit, euh, et le, le commandant dit que euh, bon bah, il veut bien saluer, mais enfin qu'il demande qu'il lui soit donné acte, qu'il ne cède qu'à la force, et je lui envoyais... Euh, je lui envoyé euh, 50 euh, euh, poulets et deux barriques de vin pour réconforter son équipage. Voilà. voilà C'est bien aimable. Euh, ben, absolument authentique. Hein, je peux vous donner la référence de, de tout ça. Bon. Jusqu'à ce que... Ouf On finisse par trouver une solution. Eh bien, le navire... D'abord, les navires de commerce salueraient les premiers les navires de guerre. Bon. Mais quand deux navires de guerre se rencontrent, eh bien c'est celui qui serait commandé par l'officier le moins gradé ou à égalité de grade par le moins ancien qui saluerait le premier. Voilà, quel que soit l'espace maritime et quelle que soit la nationalité. Moi, je l'ai vu faire à la passerelle de commandement d'un certain nombre de navires. Alors vous me direz, mais comment est-ce qu'on sait lequel est le moins, le, le, le, le, le moins gradé euh, alors bon, quand un petit chasseur de mine de, de, de, de, de 400 tonnes rencontre un porte-avions qui en fait 30 000, on ne se pose pas trop la question et on se dit que le commandant du porte-avions doit être plus, plus, plus, plus gradé que, que celui du, du, du dragueur de mine. Bon. Mais, euh, mais j'ai vu, vu et entendu, hein, en faisant le cas, euh, euh, entrer par liaison radio avec un autre navire étranger euh, Et quel est, quel est le grade de votre commandant voilà. Et puis euh, se précipiter sur des tables qui donnent les correspondances de, tout, de tous les grades du monde pour savoir qui devait saluer, saluer le premier. Alors, je m'excuse de, de m'égarer un petit peu. Cette égalité souveraine des États qui euh, est, est la condition de la liberté des nations, même si ça a pu donner lieu à des conflits sans, qui eussent été sans doute évitables, euh, euh, euh, elle n'exclut pas la vie internationale, elle n'exclut pas la conclusion de traités. elle n'exclut pas la coopération internationale, elle n'exclut pas, notamment, l'organisation internationale. Ça n'interdit pas de s'allier, de s'organiser. Et euh, parmi ces organisations internationales, il y avait, bien sûr, l'Union européenne. L'Union européenne, qui a été fondée, d'abord, euh, enfin, qui résulte, comme vous le savez, de la... Je regarde. de la fusion de trois communautés, comme on disait, la communauté européenne du charbon et de l'acier, l'idée étant que l'on mette en commun, après les deux guerres mondiales, qui avaient été deux terribles guerres européennes, à la fois le charbon et l'acier et le fer, le charbon et le fer, c'est-à-dire l'acier, qui avaient été euh, en, même, en même temps les enjeux et les moyens de ces terribles affrontements. Parce qu'à l'époque, aussi bien la Première et même la Deuxième Guerre mondiale, la puissance des armées, eh c'est l'épaisseur des cuirasses des navires, c'est la taille des canons, euh, c'est tout cela. Bon. Et euh, bon, quand l'Allemagne annexe l'Alsace et la Moselle, eh bien, elle met la main sur les minerais de fer. Quand la France veut euh, euh, forcer l'Allemagne après la Première Guerre mondiale à euh, lui payer des réparations, elle va occuper la Ruhr, voilà. Et, et euh, Robert Schuman, qui est l'un des rares euh, fondateurs de l'Union européenne, avoir été euh, de, de, de, de bonne foi, qui était lui-même un Mosellan, qui avait changé donc trois fois de nationalité, euh, contraint et forcé dans sa, dans sa vie. Euh, avait eu cette idée de mise en commun du charbon et de l'acier. Et puis, on a fait la Communauté européenne de l'énergie atomique, parce que l'atome paraissait justement l'énergie de l'avenir. Et puis, la fameuse Communauté économique européenne, c'est-à-dire ce que l'on a appelé le marché commun, supprimer les droits de douane. Alors, ça posait un certain nombre de problèmes quand cette Union européenne était l'Empire carolingien en quelque sorte. C'est-à-dire ce qu'on appelait le Benelux, Belgique, euh, Hollande, euh, enfin Pays-Bas et Luxembourg, la France, l'Allemagne de l'Ouest, à l'époque, évidemment seulement, et l'Italie. Bon. Euh, ça posait quelques problèmes, mais ces problèmes pouvaient être résolus. Pourquoi Parce que c'était extraordinairement euh, ambitieux et peut-être même présomptueux, de, de permettre, par exemple, à tous les Allemands qui le souhaiteraient, euh, 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de venir s'établir et travailler en France. Bon, euh, à condition qu'ils viennent en costume cravate et pas avec des Panzers, quoi. Bon, euh, bon. Hein, euh, bon. Et, et inversement, à tous les Français qui le souhaiteraient, de venir s'établir en Allemagne. Bon, il n'y a eu aucun mouvement de foule... Il n'y a eu aucun mouvement de foule, à part quelques, quelques personnalités, quelques hommes d'affaires, quelques journalistes, etc. Euh, pourquoi ben Parce que les niveaux de vie de la France et de l'Allemagne, et l'agrément qu'ils trouvaient leurs habitants, étaient à peu près équivalents. Voilà. Euh, euh, C'était le cas dans toute cette Union européenne, à l'exception peut-être de l'Italie du Sud, en faveur de laquelle, d'ailleurs, on mettait pour les régions... Italienne ou autre, qui était, qui était un peu en retard, qui était, qui était des, un peu déshéritée, euh, eh bien, on mettrait sur, en, en, sur pied des programmes précisément de, de, de développement et de coopération. Bon. Euh, cette Union européenne, et, et, et l'idée était que, bon, euh, si on supprimait les droits de douane, bon, ça, va, ça allait rendre sans doute plus difficile encore la situation de l'industrie française qui allait se trouver sans protection en compétition avec l'industrie allemande, réputée, plus performante, euh, etc. Mais, d'un autre côté, notre agriculture allait pouvoir exporter ses produits dans Allemagne, dans, de, de, en, en Allemagne et euh, ailleurs, dans euh, l'espace européen. Problème aussi, euh, les, les fraises euh, eh bien, allaient mûrir plus tôt en Italie que, que chez nous. Mais enfin, l'un dans l'autre, on gagnerait des avantages d'un grand marché en faisant des économies d'échelle, en ayant des débouchés plus importants pour nos activités économiques de façon réciproque. À condition, bien sûr, que cet ensemble soit raisonnablement protégé. Je dois dire tout de suite, mon sujet n'est pas l'Union européenne, donc je vais abréger là-dessus, que euh, cette, euh, cette conception de départ a été totalement pervertie, ou peut-être d'ailleurs qu'on elle en germe, les, les, les graines de, de la perversion, Ça, on, peut, on peut en discuter. Mais euh, euh, le libre-échange qui devait exister entre des nations ayant à peu près les mêmes niveaux de développement social, les mêmes... Euh, partageant quand même un fond culturel. C'était très, très largement une Europe catholique. Peut-être pas les Pays-Bas calvinistes, c'est entendu, mais... Euh, eh bien, euh, à ceci, ce, ce projet a été totalement dévoyé. C'est que par l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, le libre-échange est devenu un libre-échangisme étendu à l'échelle du monde entier. Et je ne parle pas simplement de l'adhésion des nouveaux États européens, qui a posé, un, évidemment, sans doute trop hâtive et qui a posé un certain nombre de problèmes, mais, mais de l'abaissement généralisé de nos protections. Le dogme qui a prévalu, celui de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, a été étendu au monde entier. Et, et, et c'est-à-dire libre euh, euh, circulation... Euh, des marchandises. Ceci a mis l'ouvrier français en compétition avec l'ouvrier chinois. Comme dit mon collègue, euh, disait mon collègue Martinez, l'ouvrier français, il travaille 35 heures, l'ouvrier chinois, lui, il dort 35 heures. Le reste du temps, il travaille. Bon. Et ceci pour 10 fois moins, 20 fois moins. Et sans protection sociale, sans pension de retraite. Ce qui fait... Et, et, et il n'a même pas la possibilité, comme c'est un régime communiste de se syndiquer librement, encore moins de faire grève pour revendiquer une vie meilleure, tant et si bien que ce régime communiste est devenu le paradis du capitalisme le plus cynique. Et euh, bon, les résultats ne se sont pas fait attendre. Je ne dis pas ce, ce n'est pas exclusivement la faute du tout de la compétition avec la Chine, mais la France a perdu en l'espace de 20 ans la moitié de son potentiel industriel, par exemple. Bon, ce qui est absolument dramatique. Bon, euh, libre circulation... Euh, des euh, capitaux. Cela permet les raids de fonds de pension, par exemple, les fonds d'État, euh, ou les, ou les, les, les, les, fonds, les fonds publics, ou les fonds de pension privés, mais qui sont considérables, puisque dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, euh, ce n'est pas euh, tant l'État qui assure le service des retraites, ce sont des cotisations individuelles qui s'exercent. Euh, en faveur de fonds de pension, genre de sociétés d'assurance, et qui, de ce fait, bénéficient de capitaux considérables qui peuvent faire des règles sur ce qui nous reste d'appareils productifs et dont la mission n'est évidemment pas de maintenir l'emploi. La, la mission est évidemment de euh, euh, réaliser le maximum de profit dans le minimum de temps, même si on doit liquider. Enfin, le... Euh, le, euh, la libre circulation des personnes, eh c'est devenu un dogme idéologique, c'est l'ouverture des frontières à toutes les migrations, eh, qui, euh, euh, euh, en prenant, en prenant euh, motif de notre dénatalité, c'est-à-dire que c'est la double peine, évidemment, qui favorise progressivement notre submersion. Car euh, nos nations ne sont pas interchangeables. Elles ne sont pas interchangeables. Et euh, la nation, euh, qu'est-ce finalement qu'une nation Eh bien, une nation, c'est l'ensemble à l'intérieur duquel des gens peuvent se reconnaître. Une affinité, euh, un destin commun, une espérance commune. À partir de quoi Alors, je serais bien ennuyé pour vous le définir, euh, de façon précise, parce que précisément, euh, parce que cela, cela varie en fonction des nations. Et, généralement, à partir au moins d'une affinité, je dirais, de population. Osons le mot de dire une affinité ethnique, bon. culturelle, spirituelle, ethnique, et linguistique, culturelle, spirituelle, mais aussi une communauté d'histoire vécue ensemble, de souffrances passées et évidemment une communauté d'espérance, communauté à l'intérieur de laquelle on est, du moins dans les pays prétendus démocratiques, libre de choisir ses dirigeants, et par conséquent, la direction que l'on veut prendre, et éventuellement d'en changer. Alors, quelle est la proportion du cocktail, en quelque sorte, entre ces différents facteurs Elle est extrêmement diverse. Prenez un pays qui est indiscutablement une nation, comme la Suisse. Eh bien, la Suisse ne procède pas d'une unité linguistique, comme vous le savez mieux que moi, puisque la majorité parle l'allemand, ou plus exactement un dialecte euh, alémanique, bon, euh, le sur qu'il y a une partie euh, francophone, romande, bon. et, et puis euh, une partie italienne dans le canton du Tessin, et même une partie romanche d'une survivance montagnarde d'une euh, d'un parler, parler dérivé du latin. Donc il y avait quatre langues et 20, 22 cantons, je crois. Mais qu'est-ce qui unit les Suisses Eh bien, c'est quand même un désir d'indépendance qui s'est manifesté depuis l'époque de Guillaume Tell, etc. Et c'est euh, euh, un certain style de vie et de vie politique qui se traduit par euh, euh, le, le fédéralisme. Euh, les cantons, espaces plus petits à l'intérieur duquel on est heureux de, euh, de, de, de se retrouver et que l'on peut euh, plus librement gérer et de façon plus modeste. Hein, en Suisse, a, a euh, l'apparat d'État est extraordinairement limité. Ça convient. Ça convient aux au, au Suisses. Et puis le recours aux fameuses votations, au référendum. Euh, ce n'est pas l'unité. Religieuse Puisqu'il y a une partie qui est protestante et une partie qui est catholique. Il y a même eu au 19e siècle une guerre civile entre les catholiques et les protestants. Je crois qu'on l'a appelé le Sonderbund. Je crois qu'elle a fait 15 morts, principalement d'accidents d'ailleurs. Bon, donc euh, c'était quand même pas trop grave. Bon. Euh, eh bien, euh, vous voyez, en dépit de ces diversités, la Suisse, et c'est certain que. Euh, bon, J'ai un ami Genevois, euh, il est francophone comme moi, mais il est, il est suisse, il est bien suisse, il est patriote suisse, il est très, très, très, très suisse, voilà, euh, dans toutes ses attitudes, ses comportements, etc., qui ne sont pas exactement les mêmes que les miens et qui, naturellement, n'empêchent pas, pas l'amitié, mais qui le rapprochent euh, des gens de Berne ou des gens de, euh, de Locarno euh, en dépit de la, de la différence euh, linguistique. Eh bien... Euh, le Luxembourg est une nation euh, de 300 000 habitants ou, ou 400 000 habitants, au même titre que la Chine, qui est une nation d'un milliard et demi d'habitants. Parce que les Chinois se reconnaissent, là encore, une culture, une civilisation commune qui se traduit notamment par leur système d'écriture, qui fait que même les gens de Shanghai et de Pékin, qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas se comprendre oralement. Euh, eh bien, euh, peut, ou de canton, euh, peuvent lire le même journal absolument sans aucun euh, problème. Alors, euh, ces nations, c'est la nation française dans tout cela, me direz-vous, eh bien, je vous livre mon analyse qui n'est pas euh, extraordinairement originale et qui n'est pas non plus... Euh, euh, Frappé d'infaillibilité, que, que l'on peut contester ou que l'on peut compléter. Je pense d'abord que la nation française, c'est principalement, j'ose le dire après l'orateur qui m'a précédé, c'est principalement une nation européenne. C'est principalement une nation européenne. Euh, race blanche, etc. Peu importe les termes. Bon. Euh, je dirais même, c'est une nation européenne un peu particulière parce que, issue, selon moi, de la fusion de trois grandes branches de la famille indo-européenne, celtique, latine et germanique. Celtique par le vieux fond gaulois, et latine, bien sûr, puisqu'elle fut latinisée par la conquête romaine et que ces mêmes Gaulois ont abandonné leur langue pour celle de. De Rome et germanique par ses francs auxquels d'ailleurs nous devons entre autres choses notre nom. L'alliance de cette, ces trois composantes, l'alliance de la population gallo-romaine avec la population franque, étant scellée indiscutablement selon moi par le baptême de Clovis en 496 des mains de l'évêque Saint-Rémy, à la fois baptême de Clovis, baptême des Francs, dans la foulée, parce que c'était des gens raisonnablement organisés, hein, c'était des, des germains. Bon. Donc, euh, voilà, les soldats se sont fait baptiser dans la foulée, bon, hein, sur ordre du chef. Bon. Euh, et puis, euh, baptême, et puis, euh, premier sacre, en quelque sorte, de nos rois, puisque c'est pour cette raison que euh, à Reims, seront sacrés par la Sainte-Ampoule, euh, tous les rois de France. Et par conséquent, une définition ethnique, si l'on veut, une définition euh, spirituelle, une définition culturelle, et, mais aussi, euh, de par ses particularités géographiques, que la France est le seul... Euh, pays d'Europe à avoir accès également aux trois mers, et même quatre si on considère, si on veut bien, si on considère que la Manche est autre chose qu'un bras de mer de, de, de l'Atlantique. Bon. C'est-à-dire la mer du Nord, Dunkerque, hein, on n'a pas, pas une façade considérable, mais quand même, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Et de cette situation géographique, nous est venue une prodigieuse aventure maritime de nos marins, de nos découvreurs, de nos pionniers, de nos missionnaires et de nos colonisateurs. N'hésitons pas. De nos médecins, de médecins, médecins coloniaux qui ont vaincu la malaria, la fièvre jaune, le choléra... Et toutes les maladies qui affligeaient les populations en contact desquelles nous nous sommes trouvés, œuvre extraordinaire, œuvre admirable, aujourd'hui totalement décriée, y compris dans les, pro, le, le, les propos effarants effarant d'Emmanuel de, Macron sur le crime contre l'humanité, qu'aurait représenté notre, euh, la, la, la, la colonisation française, à laquelle euh, un certain nombre de pays doivent leur existence, y compris sur le plan physique. Parce que quand la France euh, débarque en Algérie en 1830, d'abord, elle ne met pas fin à une indépendance algérienne. L'Algérie est possession euh, ottomane. Bon, elle est sous l'autorité du gouverneur turc. Bon. Eh, premièrement. Deuxièmement, en Algérie, il y a un million d'habitants en tout et pour tout qui vivent dans des, des conditions extrêmement misérables. Voilà. Bon. Quand nous quitterons le pays, dans les conditions que l'on sait et sur lesquelles je ne m'étendrai pas, ils seront euh, grâce précisément alors je, au progrès... De, de, apporté par la France, et notamment sur le plan de l'hygiène et de la santé, 11 millions. Je ne dis pas que euh, tout a été rose dans cette euh, aventure humaine, qui, comme toute aventure humaine, comporte naturellement sa part d'ombre. Mais euh, on peut dire, paraphrasant Georges Marchais, que le bilan de notre présence là-bas a été globalement positif, comme en témoigne d'ailleurs la volonté de, de, de tant de peuples euh, qui ont été euh, par nous euh, régis et qui, depuis leur indépendance, ne pensent qu'à une chose, c'est à, à quitter euh, leur, leur, leur territoire devenu indépendant pour revenir ici. Bon, je pense euh, notamment aux Indochinois, enfin aux, aux Africains, à beaucoup, à, à beaucoup d'autres. Alors cette aventure maritime nous a euh, évidemment euh, comment dire a, a beaucoup influé sur notre génie national. Je pense à, à, aux explorateurs à Bougainville, enfin, et, et, et aussi d'une façon générale à notre manière de penser. Moi maintenant, bien sûr, moi j'appartiens à la dernière génération qui en classe de dixième, comme on disait à l'époque, je crois qu'aujourd'hui on dirait CE, CE1 ou CE2, quelque chose comme ça, euh, avait, sur ses livres de géographie, la France était une immense tache rose qui occupait notamment la moitié, euh, pratiquement, de l'Afrique, qui s'étendait jusqu'au comptoir de l'Inde, au nom si poétique, Yanaé, Mahon, Pondichéry, Carical, et sur mon livre de géographie, quand j'avais... Euh, sept ans, 8 euh, ans, on voyait à la fois les, les, les, les anamites, comme on disait, les vietnamiens, avec leur chapeaux de paille dans les rizières. On voyait les buffles à Madagascar. On voyait euh, les, euh, les méharis sur le... le euh, dans, le, dans, le, dans le Sahara, euh, sur leur chameau ou dromadaire, je n'ai jamais su très bien faire la différence. Je sais qu'il y en a un qui a une bosse et l'autre deux, mais, mais c'est tout. Euh, bon, et, et, et, et, tout ça, et tout ça, quand même, dans tout cela, quand même, la France avait fait régner, euh, avait mis de l'ordre, avait fait régner la paix, avait apporté des progrès matériels, moraux, absolument considérables. Donc, euh, je ne souhaite pas que l'on revienne à cet âge d'or. Le fleuve ne remonte jamais à sa source. Mais je dis simplement que vous autres jeunes Français, en dépit de la propagande incessante qui vous est faite, eh bien, vous n'avez pas à rougir de ce passé. Tout au contraire, nous ne sommes pas débiteurs envers ces populations. À la limite, nous pourrions être leurs créanciers. Je voudrais, pour terminer... Avant de terminer, plus exactement, avant de conclure, oh là là, j'ai déjà dépassé. Euh, bon, excusez-moi, je, je vais conclure. Je voulais vous, vous, vous donner, je, je, hier, avant-hier, j'ai fait ça, je me suis dit, mais quelles sont les illustrations les plus marquantes de la nation française voilà. dans, dans quel domaine du, du bellet disait France... mais euh, Mère des arts, des armes et des lois. Oui. Alors, je dis, par exemple, prenez la médecine, au hasard. Je prends la médecine, la musique, la peinture, voilà, la médecine. Ambroise Paré, 1510, hein, invente la chirurgie moderne et la suture des artères. C'est pas rien, la suture, la suture des artères. Avant, on, il fallait les cotériser au fer rouge. C'est mieux, quand même, quand on recoue. Hein euh, euh, Jacques Daviel, 1693, qui invente l'opération de la cataracte. Là aussi, pour des vieux comme moi, hein, c'est pas mal de ne pas être condamné à, à, à devenir aveugle. René Laennec, qui invente le stéthoscope et l'auscultation médicale, 1780. Georges Cuvier, fondateur de l'anatomie comparée. Montri Pierre Flourens, qui découvre les lois de la croissance des os, les localisations cérébrales. La médecine expérimentale, continuée par Claude Bernard, en 1812, qui découvre les fonctions du foie, du pancréas, etc. Jean-Léonard Poiseuil, 1797, qui découvre la pression artérielle et la mesure de la tension. Ça aussi, c'est bien. Paul Broca, neurophysiologiste, qui découvre le centre de la parole. Louis Pasteur, la microbiologie, les, la fermentation, le vaccin contre la rage, contre le charbon, les mesures de prophylaxie contre la contagion, l'antisepsie, calmette et guérin, le vaccin antituberculeux, voilà, voilà, dans le domaine de la médecine. Mais je peux vous en sortir d'autres, hein, dans d'autres domaines. J'ai pris, pris toutes sortes de listes euh, quand on voit dans le domaine des, des, des, de, la, de la littérature, de la peinture, de l'architecture. La civilisation française, c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'a pratiquement d'égal nulle part dans le monde. Tenez, par exemple, allez, la, un domaine dans lequel nous sommes plutôt moins bons que nos voisins, nos voisins allemands. Nous n'avons pas véritablement de, de musiciens de l'envergure, à mon avis, de Mozart, de Beethoven ou même de Wagner. Mais quand même, les grands musiciens français, Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier, François Couperin... François-Adrien Jean-Philippe Rameau, Hector Berlioz, c'est pas rien Berlioz, Charles Gounod, Camille Saint-Sens, Georges Bizet, Jules Massenet, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Éric Satie, Olivier Messian, Francis Poulenc, etc. Je vous épargne la liste des peintres, des sculpteurs, des philosophes, des philosophes Montaigne, Descartes, Pascal, Montesquieu, etc. et tant d'autres. Voilà, la civilisation française et celui qui vous parle a consacré, en dehors de la politique, sa vie à l'étude des civilisations de l'extrême-orient, qui sont de grandes, de brillantes civilisations, qui ont produit des œuvres remarquables de la matière comme de l'esprit. La civilisation mais jamais avec autant de, de diversité, d'une part, de diversité, et d'autre part, de profusion, c'est-à-dire dispensé pour tout le monde et jusque au plus humble, comme en témoigne ce jardin qu'est la France. Ce jardin qu'est la France, comme en témoigne le moindre de nos villages, avec ses maisons, ses architectures traditionnelles, ses églises, ses chapelles, ses châteaux, 700 châteaux, rien que dans le département de la Dordogne, voilà. La France et la civilisation française, la nation française, et avec la nation italienne, avec quelques autres, est un foyer d'excellence de la civilisation européenne, l'une des plus brillantes que la Terre ait portée. Et mesdames et messieurs, cela nous le devons près d'un de, milliard d'êtres humains qui, depuis l'aube des temps, ont souffert sur cette Terre, ont aimé ont vécu, ont travaillé et parfois sont morts pour la défendre. Voilà l'héritage qui vous est imparti. Voilà ce que vous devez défendre, ce que vous devez promouvoir pour à votre, à votre tour le laisser intact et si possible embelli à vos héritiers. Et il y a du boulot. Merci beaucoup. Merci Bruno Golnisch pour cet exposé émouvant. Il nous reste euh, dix minutes euh, pour euh, quelques questions dépassé, de, de la salle. Oui Bonjour, merci beaucoup euh, pour cette conférence euh, très intéressante. Euh, J'avais une question concernant... Euh, donc. Euh, L'histoire commune de la France euh, dont vous parlez. Et euh, vous avez dit euh, précédemment que euh, l'histoire euh, de la nation française a été scellée euh, par euh, le baptême de Clovis en 496. C'est bien ce que j'ai compris Je crois hein, que c'est 496. Oui. De mémoire. Hein, je n'ai pas regardé mes notes. oui. Et donc, euh, je voulais vous demander, est-ce que vous y incluez euh, la Bretagne qui a tout de même une histoire assez singulière et euh, ah. particulière et <rire> est tout à fait euh, distincte tout de même, tout de, même de, de la France merci ah, vaste question oui je souhaite je, je, je, je, je souhaite je souhaite y inclure la Bretagne la Corse, le Pays Basque etc. et je serais très triste si leur particularité réelle euh, les, conduisait leurs habitants à vouloir se séparer de la France. Voilà ce que je peux vous dire, parce que je pense que nous avons quand même beaucoup en commun avec, euh, avec la Bretagne, que, que ces territoires ont, ont apporté énormément à la France, que la France, le, enfin, le fait de, de, de faire partie de l'ensemble le, français, et si l'on accepte évidemment les abominables massacres de l'Ouest au moment de la Révolution ou des choses comme ça mais que le fait de faire partie de l'ensemble français aussi est un facteur en quelque sorte démultiplicateur. Si vous prenez par exemple, prenez par exemple le, cas, le, le cas de la Bretagne, mais aussi le cas de la Corse, bon, évidemment, si, si la, la, la Corse était complètement indépendante, bon, ben, les Corses géreraient le, le, leurs affaires entre Corses, peut-être peut peut très bien, mais euh, le fait que la Corse soit française a quand même permis aussi à beaucoup de Corses, et j'en connais, euh, venant sur le continent d'y de, de, de avoir des destins exceptionnels, à commencer par un certain Napoléon Bonaparte, bon, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, bon, mais qui n'est pas le seul, hein, moi j'en connais, nous connaissons des, des, des, des avocats, des hommes politiques, etc., très brillants, je, qui sont originaires de, de, de, de l'île de beauté. Je dirais que c'est un peu pareil quand même pour la Bretagne. Voilà. Euh, le, le fait que les Bretons soient français euh, leur, a, leur, a, leur a permis d'essaimer dans, dans ce que l'on appelle, de ce terme horrible que je n'aime pas beaucoup, l'Hexagone. Et, et je crois qu'il y a quand même entre nous des affinités, euh, des affinités euh, considérables entre. Alors, euh, faut-il respecter la diversité des provinces Oui. Moi, je suis hostile. J'étais très hostile à la constitution des grandes régions. J'étais heureux que on ne, on ne modifie pas euh, les, les frontières. Enfin, le, le, le, on ne fasse pas disparaître la région Bretagne dans je ne sais quel ensemble. On a pu avoir un ensemble indistinct et un fond, qui s'appelle Grand Ouest, Grand comme il y a le Grand Est. Le Grand Est, est euh, on l'a... On a fait disparaître la région Alsace, la région Lorraine, la région Champagne, euh, euh, etc. Bon, on profite d'une région euh, Grand Est, ce qui ne signifie à mon avis rigoureusement rien. Alors je crois qu'il faut, le génie français, c'est à la fois de respecter la diversité, mais de maintenir euh, quand même cette unité nationale qui fait qui fait notre force. Et puis en venant ici, j'écoutais, j'écoutais les récits de la jeunesse de, de Duguesclin et la façon dont il a vaincu. Euh, Cantorbury, qui s'était conduit de façon déloyale, et, ainsi que l'a reconnu le duc de Lancastre, euh, neveu du roi d'Angleterre. Voilà, donc, euh, euh, voilà, du Éclat, il est breton, mais, mais il est bien français. Bonjour, Antonin. Euh, Monsieur Golny, je tiens à vous remercier pour cette conférence. Je vais vous présenter mes oui, respects oui. aussi, mais aussi pour votre, euh, la vie militante qui a été la vôtre, et notamment pour certains propos que vous avez pu tenir vis-à-vis euh, -vis du professeur Faurisson. Voilà. Ma question Merci. est la suivante. Euh, la Chine est amenée à jouer un rôle prépondérant dans les relations internationales euh, du futur. Oui. Euh, vous nous avez parlé de sa vision du monde euh, au Moyen-Âge, ou de la médiéval médiévale, comme quoi elle se considérait comme l'empire du milieu. Avoisiné de provinces. Euh, province. Est-ce que est la Chine de Xi Jinping possède la même vision où elle serait le centre du monde et le reste des provinces serait ben, le reste du monde dont nous faisons partie Je vous remercie de votre réponse. Ah, euh, très bonne question. Euh, à mon avis, à mon avis le, la, la vision traditionnelle imprègne très profondément. Euh, celle des dirigeants actuels. Alors bien sûr, il y a le communisme, il y a la dictature, il y a, bon, euh, mais la vision traditionnelle euh, était extrêmement prégnante. Elle était même encore sous Mao Tse-tung. Vous savez, euh, on, on parle des royaumes, des royaumes vassaux. Les rois vassaux, ils étaient reçus dans une salle particulière, si vous allez à Pékin, dans la cité interdite, bah, C'est gigantesque ensemble hein, de, de, de, de, de pavillons, peut-on dire, de bâtiments. Mais il y a le bâtiment où on recevait les chefs des bannières mandchu quand l'empereur était un Manchou. Le dernier empereur était de la dynastie Mand... euh, euh, originaire de, de, de Manchourie. Bon. Et ça, c'était un, un pavillon à part. Le pavillon, où on le recevait les euh, rois-vassaux, ou bon. leurs envoyés. Et euh, eh bien, euh, c'est le et la Chine n'envisageait pas d'envoyer d'ambassade pendant, pendant très longtemps, pratiquement jusqu'au début du XXe siècle. Pourquoi ben parce que envoyer une ambassade, se déplacer, c'est reconnaître une soumission. Et quand les, les États-Unis renouent avec le régime communiste chinois et décident de le reconnaître. Nixon, en 1972. trop jeune pour avoir connu cela. Mais moi, je, je m'en souviens. Événement mondial qui a été préparé euh, déjà par l'échange d'équipes de ping-pong. Ouais, euh, la, la, la, la, le ping-pong faisait bon ménage avec la politique. La politique est chargée de symboles. Eh bien, c'est Nixon qui se déplace à Pékin. Et ça... Pour Mao, c'est vis-à-vis de sa population, c'est le signe qu'il est le vainqueur et que c'est l'Occident qui vient à récipiscence. Voilà. Et je pense que la vision traditionnelle, elle imprègne beaucoup euh, euh, les dirigeants chinois actuels. Le problème étant de savoir jusqu'où ça va les, les conduire. Bien sûr. Parce que moi, je crois que la guerre avec la Chine est évitable. J'ai écrit deux, deux articles là-dessus dans le journal présent que je, je, euh, je conseille, hein, je conseille l'abonnement. C'est un peu coûteux, mais enfin, c'est un quotidien. C'est un quotidien héroïque qui existe depuis... Je n'ai pas été parmi ses fondateurs. Je leur donne une page tous les 15 jours, maintenant. Euh, tous les jeudi, enfin, un jeudi sur deux. Mais qui existe depuis 50 ans. Je vous conseille... Alors je sais que c'est coûteux, surtout pour des, pour des jeunes gens. Euh, mais abonnez-vous à toutes la littérature politiquement incorrecte. Voilà. Soutenez-les Voilà, de, de toutes les manières possibles et imaginables. Voilà, Et notamment par l'abonnement. Parce que sinon, ils vont disparaître. Et c'est très dommage parce qu'on euh, trouve là des informations, des mises en valeur, des analyses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Bon, alors, publicité, je ne suis pas actionnaire, hein, quand même. Hein. Euh, euh, eh bien... Euh, je crois que la guerre avec la Chine est évitable. Et il y a un gros problème, c'est ce qu'on appelle la mer de Chine, qui est l'espace maritime pacifique, euh, bon, où la Chine est en train de bétonner des, des, des, des atolls, des rochers, et, en se prévalant de droits historiques, parce que ces navigateurs, ils sont allés un jour. Mais on sait, ceux qui font du droit international public savent que ce n'est pas, pas suffisant. Et, et, et le problème... Et je, je l'avais déjà vu au, quand j'étais jeune marin, où j'étais à un moment au deuxième bureau, et on m'avait demandé de refaire l'état, de la, le, le, la, la synthèse de la marine chinoise. Cette carte, des, je crois, des neuf traits ou quelque chose comme ça, où pratiquement il s'annexe tout la mer de Chine et tout le plateau continental qui a en dessous, jusqu'aux pratiquement aux rives du Vietnam, des Philippines. De Bornéo, etc. Alors ça, évidemment, ça, c'est extrêmement périlleux. Au, au, autrement, je, je, je crois, par exemple, le, la politique vis-à-vis -vis du Tibet, qui est, qui est tout à fait... Euh, le, le Tibet a une civilisation, une langue, une culture, une, une, une religion. Je ne suis pas un très grand admirateur du, du bouddhisme tibétain, hein, je vous le dis personnellement, mais, euh, mais enfin indiscutablement. C'est culturellement, ça n'a rien à voir avec la Chine. Bon. Euh, mais euh, mais c'est vrai que traditionnellement, le, le, le Tibet est considéré comme l'une de, des provinces, provinces ces fameuses provinces extérieures, comme la Mongolie, comme la Mandchourie, etc. Et ça, comme le Xinjiang, aussi le Turkestan chinois, qui, qui, fait, qui fait beaucoup parler de, de lui euh, à l'heure actuelle, compte tenu de, de ce qui s'y passe. Et, et, et, et, et ça, c'est depuis toujours. De, c'est de, depuis toujours. Donc, je, je, Il est certain que les conceptions traditionnelles, et ça revient, il y a une chose qui m'avait énormément frappé, parce que moi j'ai connu les années du maoïsme, époque à laquelle d'ailleurs un certain nombre de jeunes gens qui aujourd'hui nous donnent des leçons de démocratie étaient les complices idéologiques de cette dictature abominable, hein. Les Bernard-Henri Lévy, les Glucksmann et autres, ils étaient Mao. Voilà, il faut... Euh, euh, Libération a été fondée comme journal maoïste, pratiquement. Hein. Bon. Donc, euh, le, euh, eh bien, à l'époque du maoïste, la grande campagne, la dernière grande campagne de purge qui a eu au moment de la révolution culturelle, qui a fait quand même 10 millions de morts, c'était Piling Picon, écraser Limpiao, écraser Confucius. Alors Limpiao, on savait qui c'était. C'était le dauphin, en principe, enfin bon, purgé, qui, qui, euh, <coughs> qui a essayé de s'enfuir vers l'Urs, qui est mort, soi-disant, dans un accident d'avion. Bon, il fallait écraser Limpiao. Mais qui était derrière Confucius Eh bien derrière Confucius, c'était Confucius. C'était la société confucéenne, Parce que le confucianisme est malgré tout une doctrine qui respecte le droit naturel. C'est une vision d'harmonie. C'est une vision de hiérarchie dans le, dans le monde. Euh, C'est euh, euh, voilà, un, un homme d'État chinois dont je vous recommande la lecture, euh, Lu Tseng Tiang. C'est un homme d'État chinois qui a écrit de très belles choses sur la conciliation entre le confucianisme et le catholicisme. Et ce Lu tsien a été ministre des Affaires étrangères. Il a refusé de signer le traité de Versailles lors de la Première Guerre mondiale. C'était un diplomate et qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Il, a refu... Il est d'abord représentant de la Chine à la conférence de la paix à Versailles après la Première Guerre mondiale. Il refuse de signer le traité parce que les droits des Allemands en Chine, au lieu d'être rendus aux Chinois, sont attribués aux Japonais. Évidemment, le Japon était beaucoup plus puissant que la Chine. À, à, à cette époque-là, il s'était converti au christianisme sous l'influence de sa femme, euh, notamment, et de ses collègues, d'ailleurs, de certains de ses collègues diplomates, euh, lors de son premier poste en Belgique. Il avait épousé une aristocrate belge qui est morte. Il était veuf. Et, et il, est de, il a été un, un bref temps premier ministre en Chine. Et il s'est fait moine bénédictin à Bruges. Ah, C'est un destin assez peu banal. Voilà. Et il a écrit de très belles choses sur la, sur la compatibilité, enfin sur, sur l'apport du confucianisme, mais je, il faudrait que je cite son, son, euh, ce passage, mais je, je, je n'en suis pas capable, et, et dans, dans, dans un livre d'entretien publié en français. Et euh, ce qui m'a frappé, ce qui m'a frappé, c'est que alors que la volonté de Mao pour créer un homme nouveau, c'était d'éradiquer complètement la Mentalité traditionnelle et le confucianisme, quand il y a eu les Jeux olympiques de Pékin, la cérémonie d'ouverture, on mettait en honneur les lettrés confucéens. Donc je pense qu'il y a un retour, quelque chose, je ne défends pas du tout le régime, hein, que les choses soient claires, mais il y a un retour quand même de la tradition. Et, et indiscutablement, la situation est quand même nettement moins abominable. Même s'il y a beaucoup de choses à dire, qu'elles ne l'étaient il y a 35 ans. Hein. Bon, la première fois que je suis allé à l'université de Wuhan, quand j'étais doyen de la faculté des langues de l'université de Lyon, on avait un, pro un, un programme de coopération avec, avec l'université de Wuhan en Chine. Je vous rassure, je ne suis pas porteur du virus, c'était il y a 35 ans. Hein. Bon. Euh, euh, c'était un programme de coopération assez, assez, assez, assez étonnant. Le professeur d'hébreu, ancien rabbin de Saverne, Gérard Emmanuel Veil, avait réussi à fourguer aux Chinois son logiciel de traitement de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y avait réussi sur un Apple II, qui était l'ancêtre des ordinateurs, le premier ordinateur portable dans le monde, qui n'avait que des claviers américains, il avait réussi à y rentrer les caractères de l'hébreu et de l'arabe. Et un jour, une délégation chinoise passe à Lyon et leur dit « Mais moi, je vous mets les, les caractères chinois dessus ». Aujourd'hui, c'est banal. On les trouve sur mon petit, mon petit Macintosh. Là, j'ai tout, toutes les écritures du monde disponibles sans, sans, sans, sans payer de supplément. Bon. Mais à l'époque... Alors du coup, coopération avec l'université de Wuhan. Ils m'emmènent à Wuhan. Euh, et ben, euh, à, à l'époque, euh, je, je vois ce qui subsistait... Après la révolution culturelle, c'était vraiment misérable, misérable. Et les profs étaient, étaient en costume Mao et, euh, et, et les cadres, ils, étaient, ils avaient deux costumes Mao de meilleure qualité que, que les autres. Et puis ils allaient à bicyclette. Maintenant, ils sont en costume cravate et en Porsche Cayenne. Bon. Alors je ne dis pas que ce soit forcément mieux hein, sur, le plan, sur le plan spirituel, mais enfin quand même, la situation a changé. Merci Bruno Goldisch. Vous avez... Euh... Nous, vous avez laissé donc deux brochures que je vais vous laisser présenter. Ah oui, alors, oui, euh, alors, j'ai apporté, parce que c'est un document extrêmement rare, une brochure dans laquelle on dit du bien de moi. Je, je, je l'ai sponsorisé, inutile de vous le dire. C'est rédigé par des assistants bienveillants qui, comme... Euh, je ne suis plus député, ne sont plus mes assistants, mais sont restés les amis. Voilà, donc c'est Bruno Golnisch, sa vie, son œuvre, absolument passionnant, à lire avant de s'endormir. Bon, il euh, bon, y a des photos, euh. mais euh, je développe quand même, je développe, euh, voilà, euh, je, je développe quand même une, euh, une analyse, en, en sommaire, c'est une brochure, hein, c'est pas, pas une thèse de, de 800 pages, euh, une analyse de l'Union de, de européenne, de son évolution, et surtout de ce qu'il faudrait faire. Voilà, si ça vous intéresse. Donc ça, je ne suis pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde. Soyez gentils, n'en prenez pas 10, parce que sinon, les autres n'en auront pas. Euh, voilà, c'est gratuit. Bon. Pour ceux qui veulent. Et puis alors, quest ce qui fait du droit, ici Il ah, y en a quand même pas mal, c'est bien. Bon, alors ça va, alors là, là, il y aura de quoi satisfaire tout le monde. Alors, j'ai apporté ces, ces, ces, ces cadeaux euh, aussi. Alors, c'est un petit lexique euh, des mille principaux termes du droit en français, anglais, allemand, japonais, russe et latin. Voilà, bon. Donc, euh, latin, je me suis beaucoup amusé avec mon assistant. Bon, j'ai été encore très imparfait. Donc, euh, euh, si, messieurs les abbés, euh, s'il y, y a parmi. Les dignes ecclésiastiques sont présents ici, des canonistes, spécialistes du droit canon, qui, comme chacun sait, n'est pas le droit des artilleurs, euh, et, bien, euh, et qui veuillent bien compléter, m'aider à compléter, ce serait formidable. Alors, euh, je, dis, je dis très brièvement, euh, on commence, vous commencez, il y a la première partie, c'est un index, vous partez d'une langue que vous connaissez, par exemple, à tout hasard, le français qui est répertorié par FR, donc FR c'est français, hein? EN c'est anglais, etc. Bon, français, vous voyez les termes qui renvoient un numéro, un numéro, et ensuite vous allez dans la deuxième partie, au numéro indiqué, et vous avez le terme dans les six langues, toujours dans le même ordre, et reconnaissable par leur graphie différentes. Voilà, bon. c'est un, un, euh, voilà, une distraction de, de fin de mandat, euh, L'Union européenne a bien voulu, que je critique beaucoup, ma femme a bien voulu en imprimer euh, euh, quelques, euh, suffisamment d'exemplaires pour pouvoir en distribuer gra gracieusement. Euh, voilà, Je suis en train d'essayer d'y ajouter le chinois, l'arabe et l'espagnol, langue dans lesquelles je suis parfaitement incompétent, mais je me fais aider, bien sûr. Merci Bruno Gullich.